Bonjour, je me présente, je suis Sophie Laurin-Gagnon, directrice d'agence Babichou Service. Alors, Babichou Service, c'est un réseau national de 84 agences de babysitting. Sur Lyon, il y a 7 agences et nous recrutons aujourd'hui des étudiants ou euh, des personnes en recherche d'emploi euh, pour euh, des missions de garde d'enfants à domicile, en régulier ou en ponctuel, c'est-à-dire alors en régulier pour aller chercher des enfants en sortie d'école ou en sortie de crèche et en ponctuel pour les babysitting traditionnels du samedi soir, de la semaine aussi parfois pour certains parents qui sortent au ciné le mardi soir et pour les enfants qui sont malades et qui ne peuvent pas aller à l'école pour cause de fièvre euh, ou de petites maladies bénignes. Voilà donc les profils qu'on recherche ce sont des profils d'étudiants qui ont déjà de l'expérience dans la garde d'enfants à domicile dans le babysitting. Euh, ou des profils d'étudiants de, qui auraient arrêté, de personnes qui, euh, qui vont malheureusement louper leur bac et qui ne savent pas quoi faire l'année prochaine. Et cela, on peut les amener à une professionnalisation avec un CAP AEPE en alternance. Voilà, sur des contrats d'apprentissage. Euh, voilà, bah écoutez, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site www.babychou.com ou en appelant l'agence la plus proche de votre domicile. J'espère que vous rejoindrez cette grande famille des baby-chouciteurs. A bientôt, au revoir